Cette semaine, Conseil et Recherche vous livre trois autres principes observés dans les entreprises libérées. Les principes d'inspiration, de liberté d'expression et de maturation. Alors, le principe d'inspiration, qu'est-ce que c'est L'entreprise libérée n'est pas un modèle standard, ce n'est pas une recette à appliquer. Donc, il faut se nourrir et s'inspirer d'idées nouvelles, à son échelle, pour frayer son propre chemin de libération. Alors justement, dites-moi comment inspirer Pour inspirer vos collaborateurs, Plusieurs dispositifs existent. Organisez des voyages apprenants dans des entreprises pour regarder ce que les autres font. Actuellement, 300 entreprises sont identifiées libérées, mais c'est sans compter celles qui ne se réclament pas de ce mouvement, mais qui suivent pourtant des démarches analogues. Mettez aussi en place une médiathèque inspirante, avec différents textes et vidéos qui vous guideront dans votre démarche. Organisez aussi des cycles de conférences-débats où interviendront des experts et des professionnels ayant vécu un changement de leur culture d'entreprise mais aussi des cafés des idées avec des outils visuels vous permettant de réfléchir ensemble, par exemple sur un temps de déjeuner, à différentes innovations managériales. Enfin, inspirez-vous aussi en interne des idées de tous vos collaborateurs qui ont un tas de choses à vous donner sur différents sujets. Le principe de liberté d'expression est basé sur cela. Ah, nous y voilà. Alors dites-moi, le principe de liberté d'expression c'est quoi justement Ce principe repose sur deux aspects. Tout d'abord, c'est dire comment chaque personne dans votre organisation voit son travail et ses objectifs. Par exemple, lancer ponctuellement un projet vision pour projeter un rêve et clarifier vos actions en y associant la totalité de vos collaborateurs. Tout le monde peut le faire. Ensuite, la liberté d'expression, c'est aussi libérer des initiatives au quotidien. Cela implique de libérer le travail empêché, c'est-à-dire ce que les uns et les autres aimeraient faire, mais qu'ils ne font pas. Ok. Mais concrètement, que faut-il entreprendre pour renforcer l'autonomie réelle des collaborateurs Réviser le management par objectif, avancer par capillarité, tel un barreur dans un voilier. On sait où l'on va, mais on ne sait pas par où on va passer. Faciliter des groupes de projets ouverts, sans objectif de sortie prédéfinis. Oui, je comprends mieux les deux aspects du principe de liberté d'expression. Mais c'est plus facile de dire comment on voit les choses que de cultiver des initiatives, non Disons, plutôt, que cela peut prendre plus de temps. D'où le principe de maturation que l'entreprise doit intégrer. Allez, je vous vois venir. Présentez-moi donc ce principe de maturation. Donc laissez du temps pour avoir de la qualité, pour ajuster au fur et à mesure la démarche, mais aussi pour mieux répondre aux besoins du client. L'entreprise libérée suit en quelque sorte un processus analogue au processus de maturation de la viande. C'est beaucoup d'attention et un savoir-faire maîtrisé. Le relâchement des liens est nécessaire pour faire disparaître la rigidité. Euh, sympa cette image de la viande, je vous sens très inspirée, mais je ne suis pas sûre d'avoir compris le message. Quel rapport avec la démarche de libération Eh bien, ça veut dire qu'avant de vous engager dans un projet de libération, prenez le temps de concerter les collaborateurs, pour ne pas leur imposer la démarche. Super Comme d'habitude, c'est très clair. J'ai encore tout compris. J'ai hâte de découvrir les trois prochains principes. Alors je vous dis à très bientôt. Je vous présenterai les principes d'intelligence collective, d'apprentissage et de capitalisation des initiatives.